Salut, salut les poteaux. Voilà, on, passe sur, on part sur la même base de la dernière fois. Et là, j'ai amélioré l'abri, tout simplement. Voilà, j'ai fait carrément une armature en bois euh, totale, avec un doigt. Il n'y a plus qu'à mettre le tarp dessus. Attendez, je vous mets bien, là. Vous voyez bien. Voilà, carrément une armature. Avec fixé ici. J'ai mis un bois de travers ici à fixer au tronc pour tenir, et tenir les autres aussi. Euh, l'autre, comme ça, et en bas, vous voir que ça, ça tient bien. Alors là, vous avez une armature totale. Voilà, avec quatre piliers. Vous n'avez plus qu'à mettre le tarpe au-dessus, et puis voilà, là vous avez carrément une... un tour Voilà, mieux que ça, euh, parce qu'il y aura des grosses, grosses averses ce soir, et voilà, je me suis fait carrément une, un abri. J'ai plus qu'à mettre la toile au-dessus, euh, ça me fait littéralement un toit. Si vous remarquez bien, j'ai incliné un petit peu le toit comme ça, pour que la pluie descende. C'est pour ça que j'ai mis les bois plus haut ici qu'en bas, pour que la toile ne soit pas parfaitement plate. Parce que si elle est parfaitement plate, l'eau va s'accumuler sur la toile et ça va faire un espèce de poids et ça va s'écraser sur vous. Donc j'ai fait le toit incliné comme ça. Un petit peu, peu d'inclinaison, voilà, ça suffit largement. Hop. Voilà, armature faite. Je crois que les fils de nylon, hein. voilà, j'ai toujours, et regardez, je, je tire à mort, il n'y a plus rien qui bouge. Hein. Celle-là, c'est rien qu'avec des fils de nylon qu'on ne pas pas s'emmerder avec des paracords, des trucs lourds. Bobines de nylon comme ça, comme la dernière fois. Puis voilà, ça suffit amplement, c'est le truc de survie, c'est très très solide, c'est comme du fil de pêche, il faut, il faut vraiment euh, avoir un couteau pour trouver, même à la main vous ne pouvez pas. Hein voilà là je vais mettre un autre pilier ici ça descende, pour ça j'ai fait dépasser un peu je vais mettre un pilier là et puis c'est terminé là avec tout ça, regardez, c'est tenu là par le milieu ici, c'est tenu de là, là c'est tenu par un arbre là là c'est tranquille et c'est planté au sol je les ai taillés en pointe comme là, la dernière fois j'ai fait des pieux là voilà, j'ai plus qu'à mettre mon tarpe par dessus la toile est un petit peu inclinée, l'eau va couler vers là là ici je vais essayer de faire une petite cheminée avec de l'aide de la pierre j'aurai toujours ce renvoi de chaleur mais je vais faire essayer de faire un conduit faire une petite cheminée en montant des pierres tout autour comme ça pour que la, la fumée s'évacue bien pas que j'ai trop la fumée dans la gueule puis voilà voilà, la pluie arrive hein. ça se, se noircit de plus en plus j'ai fini mon abri, il ne me reste plus qu'à mettre la toile de tarpe par dessus et c'est fini. Voilà, j'ai fait ma petite cheminée à côté. enfin petite cheminée. Petit barbecue. Le soir, tout en étant protégé de la pluie. Attendez, je vais vous mettre là. couille bien. Voilà. Le bois, je peux le mettre dedans. Voilà. Il y a un réflecteur, là. Directement, ça me renvoie donc la, la chaleur et je suis complètement protégé par mon armature. Voilà et le feu sera protégé aussi de la pluie je vais vous mettre de loin vous voyez bien sous tous les angles voilà. ici j'ai un peu camouflé j'ai coupé des branches et camouflé voilà je fais quelques, quelques petits camouflages et voilà Il n'y a plus que la toile à mettre et puis c'est bon. Le tarp hein, donc, par dessus. Et ça fera un toit de toile. Hein, je vous ai déjà montré le tarp. Hein. Donc voilà. Là je vais le monter bientôt parce que là c'est en train de se couvrir de plus en plus. Et ça va pleuvoir. Donc voilà. D'accord hein le petit, le petit barbecue je me suis fait. Ce soir je vais pouvoir mettre ma grille dessus. Faire cuire ma viande. Voilà. Je vais mettre une autre pierre là. Comme ça, je vais pouvoir placer ma grille dessus. Le feu sera là. Voilà. Donc le bois, vous voyez bien. Le bois sera là. Au milieu, voilà, et ça renvoie la chaleur sur la personne. <rire> parce que vous avez directement le, les pierres qui montent jusque-là. Comme vous êtes à ras de sol, je dormirai bien ici, là, jusqu'à là. Je peux dormir, hein. je suis à l'abri. Et puis voilà, j'ai le feu qui est juste à côté. C'est un décarbon de cheminée. Et le feu ne peut pas prendre sur la forêt rien du tout, parce que là, il est complètement enseveli dans les bières. Voilà. Avec le bois, donc, hein, le toit juste au-dessus, et ça va jusque là. Donc je chemin de 80, c'est largement suffisant. Voilà, une petite cheminée tranquille. Là, il m'a fallu à peu près deux heures et demie pour faire tout ça. Là j'ai juste là, fini, j'ai complètement fini, j'ai juste à tailler un peu de bois, récupérer quelques chutes de bois pour faire le feu pour ce soir et préparer tous les rondins, les mettre là à côté. Arranger mes outils et tout. Euh, monter le tarp et puis c'est fini. Je mets mon sac de couchage et puis voilà. C'est réglé. Je mettais quelques branchages pour pas que le sol soit trop dur et trop humide. Et puis voilà, je le fais à côté. Sympa Bon, c'est facile à faire, hein. je vous dis, en deux heures et demie, je vais voilà, la petite cheminée comme ça à côté, pas ah, cheminée, les... petit barbecue plutôt, voilà, là, je vais mettre quelques pieds là encore, ah, je vais mettre une ici, voilà, pour fermer le tout comme ça, pour renvoyer la chaleur voilà tout est fermé alors les câbles ça je vais la renvoie dessus voilà, puisqu'elle est bien plate on va prendre celle-là plutôt voilà cheminée tranquillos et voilà bon bah, écoutez les mecs je vous dis à plus hein, moi je vais me préparer hein, cela ça va tomber de rue ce soir et puis là, tout est solidement attaché tout est fait tout est bien camouflé et pour vous dire à 100 mètres il y a des gens qui sont passés à pied et d'autres avec des chevaux ils m'ont même pas vu m'ont même pas capté dans enfin, 100 mètres hein, c'est pas non plus euh... Même pas 100 mètres, ce que ce je raconte à enfin, moins de je crois qu'il sera à 70 mètres, un truc comme ça, ils <rire> m'ont même pas capté. Voilà, c'est bon, <rire> donc voilà. Bon, écoutez, je vous souhaite bonne continuation. Je vous remercie pour votre fidélité. N'hésitez pas à vous abonner, laisser un pouce bleu et puis euh, donner même un commentaire. Il n'y a aucun problème. Et moi, ben, je vais commencer à mettre ma grille ici, préparer mon feu et voilà. Et après, mettre mon sac de couchage, mettre mon tarp et c'est réglé. Allez, ciao, ciao.